Et ce soir, c'est la première fois sans capote. J'espère qu'elle t'a demandé de faire des tests avant. T'as la remplie de saloperie. Hein. J'ai rien, elle non plus. Et comme elle a commencé la pilule il y a un mois, ce soir, c'est bon. Je te signale que la pilule, ça marche dès le premier jour. Mais, bah Mais C'est une meuf évidemment qui est mito. mytho. Est ta carotte, t'as un mois, mon pote. Et franchement, ouais. quand je vois cette tête-là, un mois, c'est pas énorme. Hein. T'en fais pas, hein, c'est pas grave. Lui, ça fait 240 mois qu'il attend. <rire> ah, salut les mecs